Hello les amis, dans cette vidéo j'aimerais euh, vous parler un peu de bah, comment je vis l'entrepreneuriat euh, et le mariage parce que ça fait maintenant presque deux ans que je suis marié euh, et bah, mon business croit, mon, mon mariage aussi croit et bah, c'est un challenge. Pourquoi Parce que euh, un des symptômes, et ceux qui sont dans le business comprendront rapidement, c'est que bah, parfois je me retrouve à, à discuter avec ma femme et puis bah, penser à autre chose. Et penser à mon business et comment croître et comment faire pour vendre plus. Parce que c'est tellement ma passion que j'y pense tout le temps. Mais en même temps, c'est aussi une pression financière. Voilà, j'ai des dépenses, j'ai des cotisations à payer. Euh, donc... Il faut que j'aille chercher euh, plus de revenus. Et puis, j'aime tellement ça que j'y pense tout le temps. Sauf que bon, quand ma femme me parle et que je pense à autre chose, bah, voilà, c'est pas vraiment vers ça que j'aimerais tendre. C'est pas un modèle qui me plaît. Donc, c'est tout un défi pour moi parce que je commence à être ambitieux. Pendant très longtemps, je n'étais pas du tout ambitieux. Cette année, par exemple, euh, je vise le euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, contre 60 000 euros l'année dernière, donc ça demande un peu plus de travail, d'ambition. Euh, et en même temps, bah, j'ai envie de passer plus de temps avec ma femme. Mais comment croître sans que ça prenne toute son énergie bah, Je n'ai pas de conseils, je voulais juste partager ça avec vous. Si vous, vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et bah, de faire partie d'un groupe mastermind, ça m'aide beaucoup déjà, parce qu'il y a des gens avec qui je peux me confier. Euh, et ça, c'est vraiment précieux. Donc, si vous rencontrez un problème, j'ai envie de dire, dans votre aventure entrepreneuriale, surtout, surtout, entourez-vous. Euh, moi, je, je vous invite forcément à rejoindre la famille Solopreneur, hein, qui est une formule où je peux vraiment euh, vous accompagner à un prix beaucoup plus avantageux que si vous prenez du coaching avec moi qui va vous coûter euh, 1000 euros par mois. Là, pour euh, bien moins, vous pourrez me poser des questions toutes les semaines. Vous pourriez... Euh, aussi discuter avec les autres, échanger vos solutions. Il euh, y a un coaching en groupe chaque mois. Donc, c'est le genre de choses où euh, je peux vous aider ou vous pourrez peut-être même m'aider et on pourra tous s'entraider parce qu'on est une famille. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle offre que je viens de faire qui est la famille Solopreneur, euh, allez-y, euh, découvrez en dessous. Ce n'était pas l'objet de cette vidéo au départ, mais je voulais forcément vous en parler. Euh, mais en tout cas, si je peux vous laisser un encouragement, c'est de toujours être dans la conscience, je sais pas si mais c'est cette idée que toutes vos actions faut qu'elles soient réfléchies. Ok, est-ce que je passe trop de temps dans le business Est-ce que je néglige mon business au détriment de mes amis, etc. Tout le temps, tout le temps. Remettez-vous en question de manière positive et bienveillante. Hein, vous ne découragez pas parce que c'est important quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas de manager, pas de collègues, pas de camarade pour nous aider et nous faire réfléchir. Bah de se remettre en question, de réfléchir et idéalement d'aller trouver de l'aide ailleurs. Donc, si vous avez des conseils pour moi, laissez-les en commentaire. Si vous avez des questions vous les partager, allez-y. Et si vous voulez rejoindre la famille Sopreneur, vous savez où ça se trouve. Allez, ciao les amis